Eh ben, je suis très heureuse de, de partager cette expérience qu'on a eue, nous, en action euh, d'animation. Alors, je vais partager mon écran. Euh, donc, nous, eh ben, en fait, on avait une animation qu'on appelle les 100 fait des histoires, qu'on fait une fois par mois, euh, le dernier mercredi du mois, pour les tout-petits, les 0-3 ans. Et donc... Euh, en période de confinement, on s'est dit qu'on ne pouvait pas arrêter ça. Et donc, on s'est lancé, euh, lancé dans cette animation-là, filmée en ligne. Donc, avec des objectifs. Euh, le but était de garder le contact avec les familles pendant le confinement, avec les enfants surtout. On voulait aussi proposer ben, des animations euh, à distance. Parce qu'on voulait faire quelque chose. Ah, voilà, euh, on voulait ben, adapter une animation en visio en se disant que peut-être on aurait la possibilité, alors c'est plutôt en ligne, hein, c'est pas en visio, mais du coup, d'avoir de, de, la possibilité aussi de continuer plus tard, que c'était une, une bonne façon de réinventer les choses. Et puis surtout, on voulait garder le lien avec nos partenaires, puisqu'on fait partie de la communauté de communes euh, du massif du Vercors, et donc on a des. Dans notre service, on fait partie du service Enfance Jeunesse, et donc on a. Euh, des collègues, c'est la, la ludothèque intercommunale euh, avec, euh, avec deux, deux collègues. Tu veux que je remette mon masque, Ludivine et, euh, Tu veux que je remette mon masque Et une autre collègue qui euh, travaille au relais des assistantes maternelles et donc qui travaille avec nous euh, normalement sur les seins, on fait des histoires quand il n'était pas en période de confinement. Alors, quel contenu on met dans ces animations ben, On met des jeux de doigts, on met des comptines qu'on filme chez nous. On choisit une thématique, donc on l'a choisi à distance euh, toute l'équipe. Là, on est trois en tout, plus la ludothécaire, plus euh, l'animatrice du de relais des assistantes maternelles. Donc, on était cinq en tout à faire ces animations à distance. On proposait aussi des tutos de bricolage liés au thème. On proposait un livret de comptines avec les jeux de doigts pour que les parents puissent les reproduire. Et des fois, on avait les parents qui nous appelaient euh, du coup sur euh, nos téléphones perso ou, ou professionnels pour justement qu'on puisse leur redire les, les consignes. Et puis, on proposait une bibliographie aussi numérique à partir des ressources de la, la médiathèque départementale de l'Isère. Donc, c'était aussi une, un but de vraiment s'approprier ces, ces ressources numériques et de pouvoir ben, les montrer au, à nos adhérents. Et ça a permis, je pense, que ces ressources-là soient mieux connues par notre public. Alors, qui ben, on était Donc, l'équipe de la médiathèque intercommunale qui a lancé en Vercors. Il y avait donc les partenaires, comme je vous ai dit. Et puis, on remercie aussi nos enfants qui nous ont filmé, en fait, pendant toutes ces, ces vidéos. On les faisait tous les 15 jours. Donc, on gardait le même, le même même la même temporalité, c'est-à-dire qu'on les faisait le mercredi. On lançait les vidéos à, à 10h15. Et ça, on l'a fait pendant les deux confinements, à la fois au printemps et puis à l'automne. Euh, ces vidéos étaient en fait à partir, enfin les gens pouvaient les regarder à partir de soit notre site internet, soit à partir de, du site de la communauté de communes du Massif du Vercors. Et euh, la mise en ligne, c'était nous qui la faisions euh, à partir bah, du, de la chaîne YouTube en fait qu'a la, qu la communauté de communes du Massif du Vercors. Et puis voilà, et puis le mieux c'est que je vous les montre. Alors, j'espère que si ça va marcher. vous voyez tous, c'est bon euh, Oui, tu... ouais, c'est bon. Donc voilà, là, on est sur le site de la... du Massif du Vercors, de la communauté de communes. Et donc, euh, on donnait le lien par une newsletter à nos adhérents qu'on envoyait. Et donc là, bah, on lançait, euh, on a mis nos animations. Alors, on ne faisait pas de lecture d'albums puisque c'était pas très clair si on pouvait lire des albums ou pas. Alors, on pouvait lire certains albums parce qu'on était, on faisait partie du, par exemple du, du prix des incorruptibles à l'époque. Donc, euh, on nous avait donné l'autorisation pour lire des albums, mais des fois le thème n'était pas lié à ça. Donc, euh, on pouvait, euh, on s'était mis vraiment sur euh, tout ce qui était euh, contes et jeux de doigts. Et donc, les adhérents, voilà, parcouraient en fait euh, toutes les, les vidéos qu'on mettait en ligne. Euh, donc voilà, il y a toutes les vidéos étaient à la suite, les uns à la suite des autres. Je ne sais pas pourquoi il y en a une qui ne marche plus. Et donc, euh, voilà, les adhérents pouvaient lancer euh, leurs petites vidéos. Et donc, voilà. Heureusement, nous avions nos enfants qui étaient là comme cobayes, hein, qui pouvaient nous filmer aussi. On filmait à partir de smartphones et de, de tablettes. Euh, voilà. Il y a les liens sur ma présentation. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Du coup, ça a remporté quand même un sacré succès. Donc, pareil, on était, le, on était dans le Dauphiné libéré, ce qui a permis de bien faire connaître notre animation. On, a, on a vu au niveau des des, clans, des des vues, on avait à peu près 500 vues sur juste la période du premier confinement. Donc, ça a été un grand succès. On était vraiment contents. On a eu beaucoup, beaucoup de retours des familles qui disaient, ben voilà, le mercredi matin, c'était super de vous revoir les bibliothécaires, etc. Puisque c'était un temps d'animation où on avait énormément de monde. Et donc, on a réussi à garder notre contact avec les, les adhérents. Et on a toujours actuellement, euh, on fait toujours encore des vidéos pour, ben, pour permettre que cette animation perdure. Voilà, puisqu'on ne peut pas vraiment la faire en, en présentiel. Voilà, voilà. Je pense que j'ai été rapide. Vous avez terminé, Laura Ah ouais, alors là, je suis épaté. Là, <rire> Après, c'est une petite animation, mais voilà. 6 minutes 16, là, c'est félicitations, le réseau du Vercors. c'est vraiment, vraiment bien. Euh, D'abord, je m'excuse parce que j'ai envoyé un message à Alex, mais je me suis trompé dans l'ordre des pitches, donc voilà. Euh, ouais. Ce n'était pas une tentative de déstabilisation, euh, Alix, je suis désolé, mais euh, effectivement, je suis passé directement au Vercors. Euh, Est-ce qu'il y a des questions euh, sur, cette, euh, sur, cette, euh, sur ce projet Oui, donc euh, déjà, euh, des félicitations, un beau projet. Est-ce que vos adhérents regardent bien les vidéos Parce que beaucoup de parents font la remarque qu'il y a trop d'écran. Que, que vous leur, le, euh, leur répondez-vous concernant les écrans Ah, alors on n'a pas eu du tout cette question-là, nous, pendant le confinement, mais je pense que de toute façon, les gens étaient déjà dans l'écran, donc il euh, n'y avait pas de souci. Et puis actuellement, ça c'est vraiment… Euh, du coup, on n'en fait plus tous les 15 jours, on en fait une fois par mois. Euh, et euh, c'est vrai qu'on a moins de connexions de moins en moins, en fait. On, on s'en rend compte de plus en plus qu'on a de moins en moins de connexions. Donc… Euh, Là, on se dit qu'on attend véritablement de pouvoir faire des vraies animations en présentiel pour pouvoir continuer, continuer ça, parce que c'est, oui, sans aucun doute, ça se délite au fur et à mesure. Oui. Yana euh, Donc la question du 0-3 ans, on pose question, le fameux pas d'écran avant 3 ans. Oui c'est pour ça que, en fait, je vous dis 0-3 ans, c'est en présentiel, et nous, on a, fait en plus, on a fait pour les plus de 3 ans. Après, on ne pouvait pas savoir ce que les parents montraient chez eux. Mais euh, oui, oui, c'était souvent des familles de plus de 3 ans, bien sûr, bien entendu. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas de... On ne sait pas qui s'est connecté et comment ça s'est connecté, on a juste les vues. Donc ça, je ne peux pas savoir, mais oui, la plupart des parents, c'est pour les plus de 3 ans, oui, je suppose. Après, nos animations, les 100 ont fait des histoires qu'on fait en présentiel à la bibliothèque, c'est pour les 0-3 ans. Voilà.